Bonsoir, chers camarades des peuples d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués, chers camarades. Du nouveau, dans l'affaire des 49 mécénaires de Draman Ouattara. Les 49 mécénaires de Draman Ouattara, ils ont été placés sous mandat de dépôt au Mali, à Bamako. Vous serez placés en mandat de dépôt, vous saurez quand vous serez jugés. Oh, je je là, y a des dramas, oh là là, Dieu je vois Kaba. L'ailes de Drawaza au Kaba de Kama, Eh là là, le Draman, Draman, Draman, Draman. Draman daba, daba ya Kaf daba ya drone, ça bouge pro pro pro pro pro. Il pense qu'il a un niveau mais il sait pas quoi. On dit on dit on dit Draman vient demander pardon. Il dit non, sans délai, il dit sans délai, Asimi va acheter 15 avions de guerre, il vient déposer chez lui à la maison. Dramadi dit non, non, non, je vais négocier, mais dit la négociation, mais là, là, il faut bien parler, il faut venir demander pardon, dans la négociation on vient demander pardon. Il y a 15 avions de guerre qui sont rajoutés aux équipements militaires d'Asimi Goïta avions de guerre ça c'est rien d'abord les les missiles anti-aériens tout ça les quoi tout ça est calé, y a les missiles qui sont dirigés vers Abidjan, vers, vers la résidence de draban ou il y a Oupal ils s'amusent on, on actionne on met le cl, on, on met la clé dans ça, clic, et puis on, on met le et puis on actionne on met le code Là, la résidence de draban y barabana tu peux faire quoi draban ils seront placés sous mandat de dépôt et ils seront jugés mais la diplomatie est en cours c'est la numéro 2 la numéro 2 de, de, des Nations Unies après Antonio Guterres après Antonio Guterres la personne qui suit là c'est elle qui, est, qui a pris l'affaire en main à bras le corps faut yassimbe je je l'ai dit les gens connaissent pas Asim L'Algérie et puis, et puis euh, la Russie ont demandé à ce que les Russes arrivent pour venir se former. Formation militaire. Avec, le, avec des, des, des chars, des tanks. Frère, venir faire des formations militaires dans le Sahel. Venir maîtriser le terrain du Sahel, frère. La Russie. Les, les soldats russes. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait une guerre qui, été, qui avait été déclarée entre la Russie et la Chine. Eh, pardon, ça pour moi. Entre la Russie et la France par procuration. Par procuration. Et la guerre, c'est précise. Et donc, l'Algérie a demandé à toute l'Afrique de, de tout s'accorder, de, de venir en tout cas de joindre les forces pour attaquer le, le terrorisme de façon frontale. Et pour finir avec le toro des chers camarades, on va vous expliquer tout. On va vous expliquer tout. Damiba nous a trahi, Damiba nous a, nous a trahi, On va, on va expliquer. Il dit, maladez, il, dit maladez, Iba, il nous a trahi, On va expliquer les choses. J'espère que tu vas bien, mon frère. fous les des années. Sois salué, mon frère. J'ai pensé à toi depuis là. J'ai pensé à toi depuis là. Il faut qu'on parle tout à l'heure. Il faut rester jusqu'à... On va, on va épuiser, on va épuiser les, les, les trucs. Comment on appelle ça Luciano Kofi Boni, soit salué. Merci. Prunel, soit salué. Ah, je salue mon grand frère à moi, le, le camarade de Daniel Bulo, soit salué depuis ta position dinosaure du guémon. À côté de ça, chers camarades, euh, Macky Sall, il y a un opposant flafla -fla de Macky Sall qui a permis à Makissal d'avoir la, la majorité absolue. Bon arrivée. <rire> Il y a un gars de Makissal, Un opposant Kodougou Qui a permis à Makissal d'être D'avoir la majorité absolue aujourd'hui Un faisait de roi Il a basculé aujourd'hui Pape Diouf, Diouf. C'est eux on les appelle les poulets là, Les poulets qui se promènent Et puis on jette euh, Grain de mine derrière, devant eux là. y a partagé L'adulte du démon. Madame Baya Depuis le guémon ah, le guémo est cerné, barabana, trop les dinosaures là-bas, chers camarades. Là-bas, c'est chez nous. On a déjà englouti ah, ça, c'est fini. Faites le maximum de partage, chers camarades. trahi. nous a trahi, Damiba nous a trahi. Mais il faut que j'explique les choses dans les moindres détails pour que les gens puissent comprendre. Vous savez, il faut que j'explique les choses. Mon petit, fils soleil, on ne vous a pas demandé ici. J'ai dit, que pas avez trahi, et un vous a déballé. Et on me dit, on vous a pas déballé, vous, vous verrez, vous verrez, vous verrez, mélanger les choses. Nous, on est dans nos goumains, moi, puis, Fousserie, là, avec l'équipe, là, on est dans nos goumains, donc, laissez-nous dans nos goumains, pas bon, vous allez nous emmerder, hein? Ah, je vous dis ça en même temps, sinon, vous, vous, vous, sinon, vous allez me parler, si, hein. Mm. Donc, pour moi, je vais parler, laissez-nous dans nos goumains. Voilà. Faites le maximum de partager, camarades. Ceux qui sont sur Telegram, s'il vous plaît, partagez aussi là-bas. Camarades, souffrez de me voir partager parce que souvent, j'aime, souvent, j'invite les gars qui ont commencé avec moi depuis très longtemps. Il y a des papas, des mamans qui sont là qui souhaitent qu on leur envoie des messages parce que très souvent, Facebook ne les notifie pas. Donc, il faut que je leur envoie des notifications vite fait pour qu'ils sachent qu'en réalité, nous sommes en direct. Voilà. On va commencer par le début du commencement très, chers camarades, très rapidement. Il dit, maladez, partagez notre contenu. Voilà, on est dans nos gourmets, hein. Donc les gens, là, ne qu'en laisser dans nos goumets. Ah là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va commencer par le début du commencement très rapidement. Regardez ici, ça, ça, ça c'est au Burkina Faso. Hein. Quand on dit mine, quand on dit les mines ont, ont, ont explosé avec des gens là. Mine là, vous allez voir tout de suite. Voyez comment mine là explose. Ça c'est au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont tombées dedans. Voici comment mine explose. Donc, quand ça explose comme ça, avec la voiture, c'est que ça fait monter la voiture en altitude, puis ça fait un... P'vel. Vous comprenez ça C'est ça qui est la vérité. Donc, on va très rapidement. On va pas s'attarder sur ça. Damiba, si on en va pas s'attarder sur ça. Il dit, il veut réorganiser son armée. Ça, c'est pas notre problème. La L'armée Faso, on soutient la l'armée Faso, On soutient le père Bukinabé et on soutient la l'armée Bukinabé. Mais toi, Damiba, tu as un problème avec nous. C'est ça qui est le problème. Hey, tu as un problème avec nous. Voilà. Les, les terroristes ont enlevé, en, en, ont enlevé trois personnes au Burkina. Trois personnes. On va tout dire. Dit, on va te mettre dehors maintenant. On va te babou maintenant. Tu apprendras. Et nous on mobilise les gens. Nous on mobilise les gens. Nous on mobilise. On organise nos manifestations. On fait sortir les gens. Et toi tu vas les gazer. Toi tu vas les gazer. À cause de qui À cause de nos français. Mais, mais pipi qui est dans ta tête là. On va, on va ça. C'est-à-dire qu'avant, dans ta tête. Drogue, tu as fumé là. Mais on va t'aider à enlever les grains dedans maintenant. Avant quoi que ce soit. Chers camarades, partagez au maximum. On va te, on va te mettre dedans. Dit, on va te frapper ce soir. Tu vas comprendre. Tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Drogue, tu fumes là. Mais tu vas, voir, tu vas revoir la qualité avant de prendre. On prendra. Je même pas envie de... Ce qui pas que ça m'énerve. pas que ça m'énerve. pas que ça m'énerve. Tu autorises quelque chose. Tu autorises une manifestation. La manifestation est autorisée. Les gens vont te voir. Tu dis, voici les policiers. On va vous donner des policiers. Ils vont accadrer la marche. Mais les policiers vont... Ils vont gazer les gens. Pourquoi Ils vont gazer les gens. Pourquoi pour On va s'expliquer. À quoi il a qui L Ambassadeur de France. L Ambassadeur. Un poli insolent de France. À cause de lui, tu vas, nous, tu vas, tu vas, tu vas gazer nous, nos camarades. Tu as tombé sur la tête ou bien quoi Attends, attends d'abord. Attends d'abord. Camarades, faites le maximum de partage. Déjà, on va ici très rapidement. On dit affaire militaire ivoirien. mercenaires est de draman le tribunal de la commune 6 vient de mettre sous mandat de dépôt les 49 mercenaires ivoiriens arrêtés le 10 septième mois 2022 à la république nationale de Bamako donc ils ont, ils ont été placés sous mandat de dépôt à Bamako donc ce qui veut dire quand on place quelqu'un sous mandat de dépôt c'est que son jugement a commencé comme ça on le place là-bas on va chercher un avocat pour eux. On va chercher un avocat pour eux. Et puis maintenant, on va leur, on va leur, on va leur, on va leur présenter leurs droits. On va leur faire connaître leurs droits. On va dire voilà votre droits, voilà vos droits, voilà vos droits. Donc maintenant, vos jugements, vous saurez quand vous serez jugé. Quand on te place sous mandat de dépôt, on dit voilà tes droits. Mais tu sauras quand tu seras jugé. Donc incessamment, leur, leur jour de procès, le, la date de leur procès sera fixée et maintenant, on va écouter leur voix, leur, leur accent. On va voir si s'ils savent parler français ou pas. C'est de ça qu'il s'agit, camarade pour l'Afrique. À côté de ça, la nouvelle qui a fait bouger, qui a fait bouger le monde entier, la nouvelle qui a fait bouger le monde entier, comme je vous l'ai dit, j'ai publié ça la dernière fois sur ma page pour dire que l'aviation est venu frapper tous les gars de Thési, tous les terroristes à Tessie pour, pour, les pour les faire partir de côté là-bas. Là. Les églises sont passées, mais je vais vous expliquer. Hier, yeah, je vais vous ai parlé de human Rights watch. On va vous expliquer. Camarade, vous savez quoi J'ai dit dans mon, dit dans mon, dans mon, dans mon, dans mon tweet qu'il y avait des terroristes de toutes couleurs et de toutes nationalités. En réalité, il y a des soldats blancs. Quatre soldats. 4 soldats français Quatre soldats français Qui ont été blessés dans la bataille de Tessit Et qui ont été Évacués à l'hôpital militaire De Niamey Quatre soldats De l'armée française qui ont, été à, qui ont été En tout cas Blessés à Tessit Et qui ont été évacués De l'autre côté Il y a un qui est resté sur, sur le champ <rire> Il y a un qui est resté on peut pas vous montrer les photos ici parce que c'est un corps sans vie et avec euh, blessure grave, le sang. Si on monte ça ici, ils vont me bras. Donc, ils ne peuvent pas mettre ça ici, j'ai un camarade. Suivez-nous sur Telegram. J'ai mis le lien en, en, en titre là. Normalement, vous devez le lien si je ne me suis pas trompé pour oublier. Donc, vous comprenez ça. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'Algérie a demandé aujourd'hui à l'Afrique, toute l'Afrique, de s'unir pour frapper le terrorisme. Et l'Algérie a demandé en même temps à la Russie de venir pour faire des manœuvres militaires afin que les, les, les soldats russes puissent aisément et normalement maîtriser le terrain sahélo-sahélien. Pour qu'ils puissent maîtriser le terrain parce qu'ils ne maîtrisent pas d'abord le terrain. Donc, quand ils vont avoir... Quand ils vont s'entraîner... Ils vont s'entraîner dans le désert. Dans le désert montagneux, etc. etc. ils vont comprendre de quoi il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. On va ici, très rapidement... Je vais faire l'effort de trouver ça. Pour vous montrer quelque chose, très rapidement. Une vidéo qu'un camarade m'a envoyée. Je salue d'ailleurs le camarade... Le camarade de l'Asso, je salue le camarade l'Asso, je vais vous montrer ça ici, normalement si je crois que c'est ça qui est là, quittez pas, quittez pas, ah oh là je crois que c'est ça, camarade quittez pas, quittez pas, hop on est parti, on va écouter ça. Ensemble. Au cours de cette attaque, nos hommes se sont vraiment battus, uh -huh. euh, effectivement euh, les gens ne vont pas le comprendre. D'abord, l'attaque est intervenue à une heure inhabituelle. Écoutez. à 15h30 comme ça. 15h30. Qui parle de 15h30, ça veut dire que la population est en train de vaguer à ses occupations. Uh -huh. Et qui parle de 15h30, ça veut dire que les populations, euh, si on devait vraiment mener le combat euh, comme il le fallait, c'est la population qui allait plutôt prendre le coup par rapport aux femmes. Uh -huh. Donc dites-vous que vraiment, on a eu des pertes. Mais ces pertes côté Fama étaient de nature à éviter qu'il y ait des pertes du côté des populations civiles. Donc, Parce il faut le dire. les Fama sont sacrifiés pour, pour la sauvegarde des, de, la, de la vie des civils. Mais, camarades, on va aller petit à petit. On va aller petit à petit. Écoutez, hein? on va aller pét à petit, chers camarades. On va aller petit à petit, chers camarades, Pays d'Afrique. On va aller petit à petit. Écoutez ici. Écoutez ici. Cette attaque, nos hommes se sont vraiment battus. Écoutez. Euh, effectivement, euh, les gens ne vont pas le comprendre. Uh -huh. D'abord, l'attaque est intervenue à une heure inhabituelle. Une heure inhabituelle. C'était uh -huh. à 15h30 comme ça. 15h30. 15h30. Les terroristes attaquent à Tessit. Dans la ville de Tessit. 15h30. La population est là. Les femmes sont en train de se promener dans la cour. Les, les, les, les voisines vont voir les, les voisines pour aller chercher sel. D'autres vont chercher petits trucs là-bas. D'autres vont chercher feu pour venir allumer, faire la cuisine. Les femmes, tout le monde est dehors. Les enfants sont en train de courir partout. Les terroristes lancent leurs attaques. Et ils viennent. Ils viennent sans les, sans les apercevoir sans avoir la capacité de les voir, on aperçoit les, les obus. Voyez, les obus pleuvent, paf, paf, 600 pick-up qui viennent de là et de là. Tout, tout en venant du Niger. Ça lance dans la population. Ça lance, ça lance. Donc, si les famas voulaient riposter là, non seulement eux-mêmes, ils, ils se mettaient en danger parce qu'ils ils étaient pris par surprise, mais la population civile allait tomber. Hey, les corps, c'est-à-dire que allaient, qu allaient verser partout. Donc, les femmes ont décidé de replier les entelés hors de la ville. Dans leur position de repris, il y a certains qui ont pris des obus, des balles, etc., qui sont tombés. Mais ils ont accepté de ne pas, de ne pas affronter les terroristes en pleine ville. Ils ont accepté de subir des pètes plutôt que de les attaquer frontalement en pleine ville, puisque c'est ce qui recherchaient. Et derrière, Amnesty International est sorti pour dire que les femmes ont, ont tué 33 civils à Tessit, Pendant que les drapeaux maliens sont en berne, pendant que les, les maliens sont en deuil de trois jours, on leur met ça sur la conscience. George Soros, ami de Draman Ouattara, ami de Nicolas Sarkozy, qui est le propriétaire de cette ONG criminelle et diabolique, qui a été engagée aussi en au, Côte d'Ivoire, qui était une source une source de, de, de, de preuves contre Babo Laurent, à international, qui a pu s'arranger pour dire que c'est Babo qui a tué les gens et que Ouattara n'a pas tué les gens, bien que les 800, les 800 morts en une journée à l'ouest du pays, notamment à Dieu que Carrefour, sous les yeux et à la barbe des casques bleus de, de, de, de, de l'Union européenne, de, des de, de Nations unies, au, dans le camp de HCA, par Amadou Ouremi, Amade Ouremi qui était élément de l'os de main, l'os de main qui était envoyé par Alassane Draman Ouattara. National n'a pas vu les forces communes dans lesquelles ont été enterrés. des ouais. Amisiette National n'a pas vu ça. Amyssiette National n'a pas vu le coin des enfants, des bébés en Côte d'Ivoire. Mais Amisiette National s'est arrangé pour voir Babo en train de tuer des gens. Babo avec des armes en train de tirer sur des gens. Amnesty International. C'est cette même Amnesty International, pardon, Human Rights Watch, au moi Human Rights Watch. C'est cette même Human Rights Watch qui aujourd'hui est en train d'enculer les Maliens pour dire qu'ils ont tué des gens. Alors que les terroristes sont venus devant tout le monde, venus les attaquer et les terroristes ont lancé des obus au, niveau, au sein de la population. Ils n'ont pas vu les obus des terroristes. On ne leur a pas parlé. L'attaque venant des terroristes. On ne leur a pas parlé de tout ça. Mais ce qu'ils ont eu, avec des témoins, téléguidés, c'est les famas qui, dans leur dans leur, dans leur mouvement de repli ont enregistré 42 morts. C'est eux qu'ils ont vu en train de tuer des populations. Alors que les famas vivent. En bonne intelligence en parfaite harmonie avec ces populations là amitié et donc vous voyez qu'est ce que les gens voulaient ce qu'ils veulent voilà pourquoi je dis toujours je demande toujours à, à, à, à comment on appelle à ben de se lever contre ces ong criminels ça ne me plaît pas d'entendre parler du de manoura de pourquoi parce que ce sont eux imaginez quelque chose à 15h du à 15h du soir on attaque une ville. Qu'est-ce qu'on recherche On recherche la mort des civils, des populations civiles. Et quand les populations civiles sont tuées, comme les terroristes, on ne sait pas où ils sont, automatiquement, on colle tout sur les FAMA. Et donc, Human Rights Watch sort derrière pour dire que les FAMA commettent des exactions contre tel peuple, tel peuple, tel peuple. Et là, ils se saisissent de ça pour envoyer au niveau des Nations Unies aller chercher quoi Aller chercher une résolution pour venir contre le Mali. Mais heureux mais heureusement pour nous, et le Mali, il y a la Russie là-bas. Mais, je le dis toujours, quand un homme lave ton dos, toi-même, il, il faut tout faire pour laver ton ventre. C'est important dans la vie. Camarades d'Afrique on va continuer. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. On va continuer. On va continuer. On va continuer. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Vous allez comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Voilà. Donc, au cours de cette le uh -huh. coup par rapport aux femmes. Uh -huh. Donc dites-vous que vraiment on a eu des pertes, mais ces pertes côté femmes uh -huh. étaient de nature à éviter qu'il y ait des pertes du côté des populations civiles. Donc les femmes sont sacrifiés à la place des populations. On continue. Okay, il faut le dire. On allait rééditer, ou bien ils allaient nous faire rééditer euh, notre exploit de, de, de Moura en exaction sur la population. Et c'est ce qui, particulièrement, il faut retenir euh, de, de, de TC. Donc ils sont venus euh, en croyant que la population, les femmes vont aussi les attaquer frontalement. Alors, si vous avez une force ennemie en face de vous, et une force ennemie discriminée dans la population, vous voyez ce que ça fait. Mm -hmm. Il n'est pas facile de combattre. Il n'est pas du tout facile. Et c'était volontairement fait pour qu'on puisse faire des morts au sein de la population. On va dire que oui, comme Mourad, les femmes ont tué la population pensant que c'est des terroristes. Vraiment. Donc c'est ce qui s'est passé à, à Tessit. C'est vrai qu'on a enregistré des morts, mais c'était pour éviter qu'il y ait beaucoup de morts civiles et que la communauté internationale ou bien les, les branleurs qui veulent mettre en cause vraiment la crédibilité de nos forces, mm -hmm. euh, le professionnalisme de nos forces. Donc, entre deux, deux mots, il faut prendre le moindre. Donc, c'est important. Mm -hmm. Oui, ben voilà, de vrais mais ils allaient, comme ils l'ont dit, ils disent qu'on a tué des populations civiles. De... Voilà. Donc, à partir de, de cette attaque, il y a eu après euh, des informateurs tendancieux. Comme quoi, il y a eu une deuxième attaque. Uh -huh. C'est faux. Il n'y a pas eu de deuxième attaque. Seulement, vous voyez que tout le monde est sur le qui vive. Il y a eu quand tu as eu les combats, uh -huh. euh, comme ils le font à chaque fois. Uh -huh. Alors, les terroristes ont voulu revenir pour récupérer leur mort. ou eh bien, goût. à la recherche des gens qu'ils ont perdus dans la nature. Uh -huh. Donc c'est avec cette information que on avait une patrouille en l'air. Donc la patrouille a, a observé à alors, euh, les les gesticulations des terroristes. Donc avec cette intervention, donc les populations ont actuellement s'il y a attaque. Donc vous voyez un peu, chers camarades, les populations ont pensé que en réalité, ils étaient en train de, de faire une autre attaque. Alors que, c'était comme, si, comme je l'ai dit dans mon tweet, l'aviation les, les, les, les, les, est montée en puissance et a frappé tous ceux qui étaient venus chercher leur corps et puis les, les, les camarades qu'ils avaient perdus, en tout cas dans la, dans la nature. Donc, voilà comment l'affaire de Tessit s'est passée. Et voilà ce qui est derrière l'affaire de Tessit. Vous comprenez ça Merci à mon camarade Last Sanogo qui m'a donné ce, cette vidéo-là. Voilà. Camarade Pédafrique, on va continuer petit à petit. Petit à petit. Québec, Québec, Québec, Québec. C'est des CD. De. Oui. Donny baissé. Donne, donne, donne, donne. Donne, donne, en Donne, donne, Camarade Pédafrique, oh. oh, faut vraiment m'emmerder ça. Voilà. On va y arriver. Un peu, un peu. On va y arriver. Les Allemands, les Allemands disent que eux, eux ils s'en vont. Les Allemands disent qu'ils s'en vont. L'Allemagne dit qu'ils s'en vont. Que parce que eux, ils ont demandé, eux, ils ont demandé au Mali qu'eux, ils veulent faire lever leurs avions pour aller se promener sur le territoire malien le mal dit mais tu vas te mettre dans où Il dit non, on va aller se promener. Non, le Mali dit non, tu ne peux pas partir te promener sur mon territoire. Donc, ils sont fâchés. Ils disent, bon, si c'est ça, ils s'en vont. Ils disent, ils, ils sont fâchés. Bon, si c'est ça, ils suspendent tout. Ils sont fâchés, ils s'en vont. On dit, mais allez-y. On n'a pas besoin de vous. Vous comprenez ça On dit, allez-y. On n'a pas besoin de vous. On n'a même pas besoin de vous, petit. Petit seulement, on n'a pas besoin de vous. Donc ici, on me dit, bientôt des manœuvres militaires algéro-russe -mi algéro en Algérie. En Algérie, ça va sonner le glas de, de, de, de ces terroristes car ces exercices militaires permettront aux soldats russes de s'adapter au terrain sahélien. Eux, s'installer pour euh, mener la vie du... À la France et aux Occidentaux, c'est-à-dire aux terroristes. Donc, la France est en train de. Euh, la Russie est en train de venir dans l'optique de pouvoir s'installer aujourd'hui au Mali et en Algérie. Très bonne nouvelle. Donc, les terroristes, il faut leur, il faut leur dire, comme je vous ai dit, à les terroristes là. Avec bon. Voilà, à les terroristes à là. Tous les points de ravitaillement, tous les voix, toutes les voies, toutes les voies de ravitaillement seront parce que leurs âmes sont transitées soit par la Libye, par le Niger et par Abidjan. Donc, toutes les voies de ravitaillement seront coupées. Non seulement, mais on va les chercher au sein de la population pour les traquer. Un à un, un à un. Des, des systèmes de renseignement, de renseignement humain seront mis en place. Des personnes, vous allez voir des personnes parmi vous au Mali là-bas vous pensez que soit c'est des fous soit c'est des personnes c'est des marchands des, des marchands ambulants soit c'est des, des jeunes filles des, des filles de joie mais ça c'est des espions ça, c'est ça qu'on va fabriquer pour mettre dans la population malienne aujourd'hui et les renseignements seront pris au millimètre près et les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, la guerre est déclarée. Et donc, toutes les attaques qui vont venir de l'autre côté ou de je ne sais pas où, verront devant eux des ripostes, mais infernales. Vous comprenez ça Des ripostes infernales. Et Dieu merci. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le 17 août, là, le Bakan doit partir totalement du Mali. Bakan doit partir totalement du Mali. C'est ça qui est la vérité. Donc, ça, ça va nous permettre non seulement d'avoir euh, plus ou moins le regard sur ce côté-là, et aussi de pouvoir en tout cas être à l'aise quant à leur préparation de d'attaque pour venir vers le Mali. Mais, frère, à côté de ça, nous allons automatiquement basculer sans transition aucune, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Quand Barkhane s'en va, il n'y a plus de base militaire. La, ba la dernière base de Gao, le 17, quand ça s'en va, il n'y aura plus de base militaire française au Mali. Il y, aura une, il y aura des bases militaires encore au Burkina Faso. Il n'y aura plus de bases militaires au Mali, il y aura des bases militaires au Burkina Faso. Vous comprenez Donc, c'est pourquoi nous avons participé à l'organisation et à la communication autour de la manifestation d'aujourd'hui qui devrait être le début d'une série de manifestations. Chaque vendredi, il devrait avoir une manifestation. Nous avons travaillé à bonne intelligence, communiqué. Et les Brucknambé, même étant découragés, nombre d'entre eux sont sortis. Je leur dit déjà, bravo. Bravo à vous qui êtes sortis. Bravo à vous qui avez bravé la peur, la fureur, la cruauté et vous êtes rendu en tout cas disponible sur la scène de la manifestation. Je dis bravo à la camarade Flo-Flo qui est depuis le Broucoune-Foiseau. Je dis bravo à la camarade Monique. Monique qui a, qui a été en tout cas l'initiatrice de cette manifestation, de cette marche. Et aussi le camarade Baudacé Nestor et tous les autres camarades avec qui en tout cas ils ont engager euh, cette initiative de, manifeste, de marche contre l'armée française, etc. Bravo à vous. Bravo et bravo. Camarade, peuple de Côte d'Ivoire, je vais voir ici si j'ai cette histoire-là, si j'ai euh, pris euh, l'image. Bon, j'ai pas pu prendre ça, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, dans, euh, les, gars ont les gars sont sortis, ils ont manifesté. Mais il s'est trouvé que Damiba, hier, il a donné l'autorisation. L'autorisation a, don, a bel et bien été donnée aux camarades pour dire, vous pouvez manifester. Des policiers ont été mis à la disposition des manifestants afin qu'ils puissent manifester. Aujourd'hui, on reçoit une notification au niveau de... Au niveau de ça, au niveau de Bobo Dulasso, une notification pour dire... Que on devrait sucevoir à la manifestation que on devrait sucevoir à la manifestation j'ai dit à bouddhacé que c'était de l'intox c'était du fake news alors il ne devait pas prêter attention à ça vu que déjà nous avons eu titus eh, de faire la manifestation dès que les, les camarades sautent et qui convergent vers la place de la nation, ils sont aussitôt dispersés à coups de gaz lacrymogène. À coups de gaz lacrymogène. Ils sont dispersés, mais quand même, ils sont motivés, ils sont déterminés. Ils veulent rattraper le coup à, à un rond-point, rond selon leur, leurs explications. Il y a un rond-point, il devrait se rattraper là et puis foncer droit vers l'ambassadeur, l'ambassade de, de, de la France au Burkina Faso, et aller leur dire la vérité. Allez dire la vérité à l'ambassadeur. Arrivé à ce niveau-là, les gars de Damiba sont sortis sur eux, les ont emmerdés et les ont empêchés de circuler, les ont empêchés de, de circuler, frère, ils les ont empêchés de circuler, donc ce qui revient à dire aisément que Damiba s'est opposé à une manifestation qui vise à demander le départ de la France. Une manifestation qui vise à demander, qui a pour objectif de demander le départ de la France. Laquelle France qui est parrain, qui est marraine des terroristes Laquelle France qui qui finance le terrorisme Laquelle France qui organise les attaques terroristes pour aller s'en prendre aux populations civiles tu le sais, bel et bien. Tu le sais, bel et bien. Maintenant, comme toi, tu es une poule mouillée. Comme toi, tu manques Tu manques de, de couilles. Comme toi, tu manques de carru. Comme toi, tu es une femelle. Comme toi, c'est vrai que tu es un ronfleur. Comme toi, tu es insouciant de la vie de la nation Burkinabé. Comme toi, tu ne vaux rien. Alors, le peuple du Burkina Faso a pris ses responsabilités et a dit, nous sommes menacés. Sur nos terres, ceux qui nous emmerdent, ceux qui nous tuent, ceux qui, veulent nous, ceux qui veulent nous assassiner, ceux qui veulent nous asservir, les voilà. Alors, nous prenons courage à deux mains, nous partons les chasser. Le peuple s'élève et tu demandes au peuple, tu ne pas parti Et tu t'opposes au peuple Tu t'opposes au peuple Mais, j'aimerais ici si, dire aux camarades, qui, qui me suivent. Les camarades à qui j'ai dit que nous devions suivre Damiba. J'aimerais vous dire quelque chose, chers camarades. Vous savez, Borokone, ben il a la particularité d'être quelqu'un à part. Je ne suis pas un homme qui se fait influencer par qui que ce soit. Je ne suis pas un homme influençable. Moi, je mène mes analyses. Moi, j'ai fait mes... Je mène mes analyses, j'ai fait mes observations personnelles et je me fais mon opinion. Je tiré ma conclusion. Frères et sœurs, vous à qui j'ai demandé de me suivre dans le soutien de Damiba. Voyez-vous, Babou Laurent, notre leader, notre papa, au pas national, au pas continental, il a reconnu avoir commis une erreur dans sa démarche politique, dans sa gestion du pouvoir. Vis-à-vis -vis du combat contre l'impérialisme, il a reconnu avoir commis une erreur. Cette erreur, c'était quoi C'était d'accepter D'accepter sous la pression diplomatique, sous le coup des accords, un certain nombre de choses. Il a accepté d'aller aux élections sans que les rebelles aient désarmé auparavant. Sans le désarmement des terroristes des rebelles, le prénom il a accepté d'aller aux élections première erreur qu'il a commise. La deuxième, c'était quoi D'accorder, je dirais, euh, la nationalité à la Sandra Ouattra, la citoyenneté à la Sandra Ouattra, alors que il, il n'était pas, il, il n'était pas, en tout cas, dans les conditions d'être ivoirien. Voici les erreurs que Babourouan a commises pendant sa gestion, pendant sa lutte contre l'impérialisme. Contre Hier, yeah Il y a des personnes, nous avions des camarades qui étaient avec Babo. Il y avait la jeunesse de Côte d'Ivoire qui était avec Babo. À ce moment-là, il n'y a pas eu de, de véritable personne pour dire à Babo ça là, on ne veut pas accepter. Il n'y a pas eu de véritable personne pour s'opposer frontalement à Babo vis-à-vis -vis de ces erreurs de ces là. Mais aujourd'hui, tous disent Babo a fait heureux, Babo a J'entends Maurice Cloubaly qui parle Babo a fait heureux, Babo a fait Babo a, a fait ça, Babo a fait ça. Alors qu'ils étaient avec Babo. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher, pour éviter, pour que Bago puisse éviter ces erreurs-là Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait À la limite, ils ont mollement proposé est une chose Il ne faudrait pas que nous soyons, nous soyons, nous soyons complices ou nous soyons observateurs. Sans rien dire, quand Damiba est en train de commettre une erreur, n'accompagnons pas Damiba dans son erreur. Je le dis d'ailleurs à Fousséni et à tous les camarades qui m'ont écrit depuis toute la journée. N'accompagnons pas Damiba dans son erreur gravissime qu'il est en train de commettre. Ne l'accompagnons pas dedans. On va dire, certains me disent, non, c'est une question de temps. Il va rattraper le coup. Va... Je ne suis pas dans ça. Et je vous demande de ne pas rester dans ça. Petite erreur, les deux erreurs que Babou a commises. Voici le résultat sur les Ivoiriens. Voici le résultat sur lui-même, sa vie personnelle. Voici le résultat. Vous comprenez Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas accepter que ces heureux là arrivent à Damiba et que nous soyons complices, et que nous soyons des observateurs indifférents. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas rester dans l'indifférence la, dans la quand le gars il est en train d'aller droit dans le mur. Depuis quand Depuis quand Une révolution... Depuis quand un homme a, a gagné une guerre ou une révolution quelconque sans l'appui de son peuple Depuis quand dans l'histoire de l'humanité, un homme a gagné une guerre ou une révolution sans l'appui de son peuple qui, qui a gagné ça Et toi, ton peuple, t'es su, tu fus ton peuple le peuple vient vers toi, toi tu fuis le peuple. Et le peuple force l'amour et tu gazes le peuple. Mais camarades, on ne peut pas s'associer à ça. On ne peut pas s'associer à ça. Même si, même si Dhabiba va prendre Poutine pour venir s'asseoir Poutine dans sa chambre, pour échavonner des stratégies, pour aller contre les terroristes qui n'est pas avec le peuple, on ne peut pas être avec lui. Ça, c'est clair. Et il faut que Gabiba bon, entende ça, même s'il filme juin, même s'il est cali, il filme matin, midi, soir. Il doit, il doit entendre les raisons. Tu ne peux aller nulle part sans ton peuple. Et moi, je ne peux te suivre nulle part tant que tu n'es pas avec le peuple-là. Le peuple de Burkina ne t'a pas demandé la mer à bois, ils ne t'ont pas demandé des voitures, ils ne t'ont pas demander des maisons. Ils ne t'ont rien demandé. Ils ont besoin d'un leader. Le peuple de Burkina a besoin d'un leader. Et ils ont placé leur confiance en toi. Et toi, tu les fui. Ils a calé où Il n'ont qu'à où pendant que le voisin est en train de faire plaisir à son peuple, le peuple de Woodland cherche quelqu'un en qui ils vont placer leur confiance. Quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Mais tu n'as pas honte, Damiba, tu n'as pas honte de faire ça à ton peuple. Tu, tu n'as pas honte. C'est comme ton enfant. C'est comme quelqu'un qui... Qui, qui, qui, a des, qui a des enfants. Et ses enfants, il vient à la maison, ses enfants courent pour venir l'embrasser et il, il, il, il, il les fuit. Et les enfants forcent et ils les frappent. Toi, tu es quel genre de papa? Tu es quel genre de papa ça? Tu n'as pas honte? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu te regardes? Je, je je demande aux camarades On va, on va réorganiser D'autres manifs On va réorganiser d'autres manifs On ne va pas s'arrêter Peuple du Burkina Voilà ça Voilà ça On est livré à nous-mêmes On est livré à nous-mêmes Damiba Il nous a lâchés il a préféré l'ambassadeur de la France, il a choisi l'ambassadeur de la France au détriment de son peuple. Voilà ça. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Il a gazé, gazé, gazé, gazé les femmes. Gazé les femmes. Ils les cherchent, ils les gens fuient, ils sont rentrés, les varants Et puis les policiers eux-mêmes ne veulent pas honte. Ils n'ont pas honte. Les gens, on vous tue au, au front là-bas, vous fuyez le front. Les terroristes vous allument là-bas, vous fuyez là-bas. Et c'est sur la population, vous venez montrer les muscles. Est-ce est que vous, est vous, vous, vous connaissez même Est-ce que vous connaissez même c'est-à-dire que, que, que les terroristes vous allument. Mais avant-hier, vous avez fui votre, votre position. Toujours, toujours, toujours, les, toujours les terroristes vous frappent. Vous fuyez vos positions. Vous fuyez vos camps. Et c'est sur la population, vous allez venir montrer les... J ai, j ai, il, faut, il faut malin. Je il faut malin, il faut des beaux gosses devant la, devant la population. C'est sur la population, vous allez montrer vos, vos muscles. On vous a botté là-bas. On vous a poté là-bas. Vous avez fui. Il y en a qui ont brûlé les caleçons là-bas. Il y en a qui étaient en train de chier. Ils n'ont même pas parlé des caleçons. Ils ont fui. Caleçon est en train de tomber là-bas. Puis la plonge plongé dans le puis comme la lui. Ça, ça. ça. ça. ça arrivait à Ouaga. Il, il allait essuyer son, son derrière. On vous fait ça en brousse. Et c'est sur les populations paisibles. Vous venez vous acharner. Est-ce que vous êtes normal Est-ce que ça, ça va dans vos têtes Je ne sais même pas. D'Améba, il m'a vu comment. C'est qu'il nous a vu comment même. Je ne comprends pas ça. Je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il nous a vu. Il nous a vu comment même. Il nous a vu en comment. Et puis, il se comporte comme ça. Je ne sais pas comment. Ou bien, ou bien, il ne s'est pas renseigné. Où est c'est pas il n'a pas ce que bon, qu'on dans